Avant toute chose, bonne année J'espère que pour vous, tout va bien se passer en 2019, santé, réussite, etc. on connaît. En tout cas, on commence très bien l'année avec la création d'un casque de Short Trooper. Je vais donc vous montrer les différentes étapes de réalisation de ce casque. J'espère que ce nouveau concept de vidéo va vous plaire. Allez, c'est parti En tout cas, si vous souhaitez m'aider dans la réalisation de ces projets, comme par exemple ce casque, euh, des enceintes, etc., N'hésitez pas, vous pouvez aller faire un don sur ma page Tipeee, elle est dans la description. Donc c'est vraiment si vous voulez aider la chaîne à la voir se développer. Merci beaucoup, en tout cas, si vous faites ce geste, c'est vraiment génial. Bon, commençons par début. Selon Star Wars-Universe.com, les Short Troopers étaient des troupes de l'Empire spécialisées pour les milieux tropicaux. De nombreux Short Troopers stationnés ainsi sur Scarif en l'an 0, ils portaient des fusils blaster E-11, voire E-22. Plusieurs Short Troopers se battirent contre le groupe rebelle Rogue One, venu sur Scarif pour voler les plans plantes Noire. Voilà pour la petite histoire, maintenant on rentre dans le cœur du sujet. Alors, comment j'ai fabriqué ce casque faut savoir que maintenant je possède une imprimante 3d c'est une annette 8 si ça peut intéresser quelques-uns et donc cela me permet de réaliser plusieurs projets comme ce casque mais aussi d'autres qui vont bientôt arriver sur la chaîne ne vous inquiétez pas je suis donc rendu sur thingiverse pour trouver ce fameux casque et télécharger les fichiers 3d je vous mets dans la description de cette vidéo un lien qui vous permet d'accéder au projet d'ailleurs tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui ça se situe dans la description de la vidéo donc n'hésitez vraiment pas à y aller donc une fois téléchargé il faut ensuite l'imprimer bon vu que je suis débutant dans l'impression 3d les premières réalisations n'ont pas été euh, parfaites faut faire attention parce qu'il y a un certain nombre de pièces à imprimer qui est assez conséquent. Il faut vraiment prendre son temps et pas être pressé pour éviter de faire des erreurs. Pour ma part, j'ai modifié mon imprimante 3D, j'ai changé la buse passant de 0,4 mm à 0,8 mm, ce qui m'a permis de gagner plusieurs heures. Bon, une fois que toutes les pièces ont été imprimées, il suffit de les coller entre elles. Pour cela, j'ai utilisé une colle Sader spéciale plastique rigide. Il suffit de l'appliquer, de maintenir les deux pièces quelques secondes et après, ça colle. Elle est vraiment bien, donc si vous avez un projet comme ça où vous devez coller des pièces, n'hésitez pas. Elle coûte pas trop cher. Je sais qu'il y a d'autres solutions pour coller du PLA, mais là, euh, j'ai pas pu tester. On a maintenant notre casque qui est imprimé, mais vu que j'ai utilisé une buse de 0,8 mm, on perd énormément en qualité. J'ai donc beaucoup réfléchi et j'ai opté pour un recouvrement intégral du casque avec un enduit de finition. Bon, je sais, c'est pas trop fait pour ça normalement, mais il fallait que je teste, que je trouve quelque chose pour m'aider. Et une fois que l'enduit a fini de sécher, je ponce pour avoir une surface lisse et propre. Ça a été long, mais au final, le résultat est vraiment pas mal. Allez, on continue. Passons donc maintenant à la dernière étape importante de la réalisation de ce projet, la peinture. Je crois que je vais rentrer, il fait un peu froid ici. Ah, bah on est mieux ici quand même Alors où est-ce que j'en étais Ah oui. Donc j'ai utilisé de la bombe de peinture couleur ivoire, j'ai mis deux couches pour avoir un meilleur rendu. J'ai ensuite réalisé les finitions au pinceau avec de la peinture acrylique noire. Je suis vraiment pas doué, même si je délimite les zones avec du scotch, j'arrive à dépasser, je comprends pas comment je fais, c'est incroyable. En tout cas, depuis que la peinture a été mise, ça a complètement changé, on a un truc qui commence vraiment à être sympa. Vous avez pu remarquer que j'ai installé une visière. Je l'ai tout simplement réalisé avec une feuille pour vidéoprojecteur et un film teinté pour les vitres de voiture. C'est plutôt sympa, mais c'est juste un prototype pour voir les dimensions que la visière va prendre. Enfin, donc pour moi, je me suis arrêté ici. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce casque, beaucoup de finitions pour qu'il soit parfait. Comme l'aménagement de l'espace intérieur, c'est-à-dire pour maintenir la tête, les aérations, mais également l'extérieur. Quelques finitions comme des traces d'usure, de combat, de blaster, etc. Ça a été une semaine de bonheur pour moi, j'ai eu énormément d'idées pour réaliser ce casque, trouver des solutions aux problèmes, etc. Et d'ailleurs, je ne vais pas m'arrêter là puisque j'ai décidé de réaliser une tenue complète de Short Trooper. Donc cette série n'est pas prête de s'arrêter. Tous les articles et produits que vous avez besoin sont dans la description de cette vidéo. Moi, je vous souhaite encore une bonne année et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut